ou avoir un spécialiste image donc j'ai que que que que que appris je pensais que je pensais que Jean-Baptiste Hérault serait là et on m'a dit que Christine Boutin ne voulait pas débattre avec lui ah pas du tout ah bon bah non, non. Bah, alors euh... ah, non non, ah, bah, non, bah, non bah. c'est tellement ah. c'est tellement faux c'est tellement <rire> faux, <rire> faux <rire> que je l'ai reçu hier au ministère et que nous avons une ah discussion bon bah, alors, attendez, ah, vous, alors, vous voyez pas, les de... informations sont ah, alors non non non non non alors je vais devoir établir dans une émission de décryptage nous on dit tout on dit tout sur vous on dit tout sur nous donc, effectivement, on avait pensé à un débat, mais on a, on a fait comprendre à Pascal Petit, qui est en régie, euh, rédacteur en chef de l'émission et qui écoute, que vous ne soutiez pas faire un débat avec Héros. Vous ne souhaitiez pas débattre. Et quand euh, Sarkozy ne veut pas débattre pendant la campagne avec une telle, on entend, ou quand Madame Ségolène Royal ne veut pas débattre, si si, on nous l'a dit. Bon. Donc nous, Moi, on veux, avait je le veux, choix. J'ai ah, un problème, hein. Ah bah écoutez, alors. Ouais, euh, ouais. Donc, bah, ouais, on ouais, avait bon. le choix entre. Des entourages, alors, <rire> ah peut-être. Alors je crois que votre directeur de cabinet, dans les paroles aussi, vous devrez le lui dire. On avait le choix entre ne pas faire du tout de débat, <rire> donc ne pas du tout en parler. Ouais. Ou en parler en vous invitant vous, et en plus en étant dans l'esprit de l'émission qui consiste à inviter des journalistes, euh, si on avait euh, accédé à ce désir de pas de débat entre Madame Boutin mmh. et Monsieur Hérault, on n'en aurait pas du tout parlé. On aurait fait au fond comme ces journalistes absents euh, rue de la Banque. Bien Alors sûr. moi j'ai décidé de, de, quand même d'organiser ce débat mmh. sans Hérault, il viendra un jour, mais pour entendre par exemple Mounia qui parlera de cette situation. Donc j'ai préféré ce mmh. choix à l'autre qui aurait consisté à ne pas du tout parler de cette affaire. Bien sûr, mais il est intéressant de voir comment se, se fabrique l'information, puisqu'on est dans ben, une émission ben, qui parle plus de... On, la on se vous se le dit en direct, par... mais quand, attendez, oui, quand oui, oui, quelqu'un ne veut pas débattre avec quelqu'un d'autre, oui. ben on, on en tient compte aussi. Non, mais écoutez, moi je ne suis pas venu ici dans un traquenard. Hein. Euh, je... Non, n'est pas là, donc il a pas de Je n'ai aucun problème avec Monsieur Hérault. J'ai ouais. aucun problème avec M. Hérault. Je l'ai reçu au, au, au ministère hier. Nous nous sommes entendus sur le problème de la rue de la banque. Ouais. Euh, donc, euh, vraiment, je ne vois pas quelles sont les difficultés. La vraie difficulté, c'est qu'effectivement, dans ce pays, il n'y a pas suffisamment de logements pour loger tout le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est incontestable pour tout le monde. Aussi oui. bien pour M. Hérault que pour le ministre du Logement que je suis. Ça, c'est une certitude. Mais moi, j'ai aucun problème pour discuter avec M. Hérault. Il euh, Alors... y a des moments où l sert à quelque chose. Le euh, rédacteur en chef qui était en contact avec votre le directeur de cabinet me dit à l'instant que vous ne vouliez pas débattre à la télévision. C'est vrai que vous l'avez rencontré dans votre bureau. Absolument. Voilà. Oui, donc c'est oui, clair Oui, absolument. C'est parce que je n'ai pas. Voilà, on rétablit la vérité oui, et donc c'est parfait comme voilà. ça. Alors on parle du fond et on va le faire.